Bonjour les enfants, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Alors, euh, comme d'habitude, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Lila. Alors, il s'agit de Tartine. Qui est Tartine C'est la tortue. C'est la tortue de la classe. Alors, ici, c'est le père de Lila et Roman. Le voici. Voici la mère de Lila et Roman. Alors, tout le monde ici cherche Tartine, la tortue de la classe, mais pas Romane. On va comprendre pourquoi. Alors, écoutez maintenant l'histoire. Tartine a disparu, Tartine a disparu. Il est là et ravi, elle garde Tartine, la tortue de la classe, elle a installé la cage dans le jardin à l'abri du mur. Il lui a apporté de la salade. Et Tartine a sorti sa tête. Mais le mardi, catastrophe, Tartine a disparu. Le père et la mère de Lila cherchent la tortue, mais pas Romane. Soudain, maman comprend. Et elle dit, Romane, c'est toi qui as caché Tartine. dis nous où elle est.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 Qui est Tartine Qui est Tartine Où est-elle installée Où est-elle installée Qui est Tartine Où est-elle installée Pourquoi est-ce que la catastrophe mardi Pourquoi est-ce la catastrophe mardi Pourquoi est-ce la catastrophe mardi Qui a caché Tartine qui a caché Tartine As-tu dit j'ai fait une blague à quelqu'un Raconte. As-tu dit j'ai fait une blague à quelqu'un Raconte. Qui est Tartine Où est-elle installée Pourquoi est-ce la catastrophe mardi Qui a caché Tartine As-tu dit j'ai fait une blague à quelqu'un Raconte. Je vous laisse quelques mots, bien sûr, à réfléchir. Et maintenant, regardez bien, écoutez bien. Regardez bien les questions, bien sûr, écoutez bien. L'histoire, Tartine a disparu. Lila est ravie, elle garde Tartine, la tortue de la classe, la tortue de la classe. Elle a installé la cage, elle a installé la cage dans le jardin à l'abri du mur, dans le jardin à l'abri du mur. Elle lui a porté de la salade et Tartine a sorti sa tête. Elle lui a porté de la salade et Tartine a sorti sa tête. Mais le mardi, catastrophe, mais le mardi, catastrophe, Tartine a disparu. Tartine a disparu. Le père et la mère de lila cherchent la tortue. Le père et la mère de lila cherche la tortue, mais pas Romane, mais pas Romane, soudain maman comprend, elle dit Romane c'est toi qui a caché Tartine, Romane c'est toi qui a caché Tartine, dis-nous où elle est, dis-nous où elle est, dis-nous où elle est, Tartine a disparu, écoutez bien, essayez de lire avant de répondre aux questions,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 Ce soir de Lila, Tartine a disparu et on va comprendre bien sûr les questions et les réponses. Alors, première question, qui est Tartine Où est elle est installée On dit Tartine est la tortue de la classe. Tartine est la tortue de la classe. Où est-elle installée Et. Alors, euh, Lila a installé la cage. Lila a installé la cage dans le jardin à l'abri du mur. Ça veut dire tout simplement que la tartine, la tortue, est installée dans la cage, dans le jardin à l'abri du mur. Tartine est installée dans la cage, dans le jardin à l'abri du mur. Pourquoi est-ce la catastrophe mardi Pourquoi est-ce la catastrophe mardi Alors, mais, là, mais le mardi, mais le mardi, catastrophe, tartine a disparu. Tartine a disparu. Tartine a disparu. Le mardi, c'est catastrophe. Pourquoi Parce que tout simplement, Tartine a disparu. Tartine a disparu. Qui a caché Tartine Qui a caché Tartine Qui a caché Tartine Alors, c'est Romane. C'est Roman qui a caché Tartine. C'est Roman qui a caché Tartine d'un maman comprend, elle dit « Romane, c'est toi qui as caché tartine, dis-nous où elle est. »« Et toi, as-tu déjà fait une blague à quelqu'un Est-ce que tu peux nous raconter ?»« Et toi, est-ce que tu as déjà fait une blague, ça veut dire une farce à quelqu'un Est-ce que tu peux nous raconter ?» Voilà. C'est ça donc la... Uh, correction des questions de l'oral, qui est Tartine. Tartine est la tortue de la classe. Où est-elle où est installée Elle est installée dans le jardin, dans la cage, dans le jardin à l'abri du mur. Pourquoi est-ce la catastrophe mardi euh, Mardi, mardi c'est catastrophe car Tartine a disparu. Qui a caché Tartine C'est euh, Romane qui a caché Tartine. C'est pas n'importe qui. C'est Romane qui a caché Tartine. Alors, as-tu déjà fait une euh, blague ou une farce à quelqu'un d'autre Est-ce que tu peux nous raconter Et Encore fois, euh, la lecture de... De ce texte, de cette histoire, voici Tartine, hein? voici la cage, dans le jardin, à l'abri du mur. Et voici Pacha, et voici Lila. Alors Tartine a disparu, Lila est ravie, elle garde Tartine.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 Alors voici Romane, voici Lila, voici la mère de Lila et Romane et voici le père de Lila et Romane. Alors toute la famille ici cherche, tartine la tortue et voici Pacha qui regarde par la fenêtre.